On va finalement cuisiner avec le compagnon Moulinex et on va donner son avis. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec, très heureux de vous retrouver en compagnie de Morgane. Merci beaucoup Morgane d'être là. Merci à toi Thomas. Alors, que va-t-on faire aujourd'hui On va cuisiner avec le compagnon car en fait, j'avais envie, on avait déjà fait une vidéo sur ce genre de robot qui était en Magic Cook Expert et on avait envie, on avait développé des recettes et tout et je me suis dit tiens, il existe également un concurrent, et on n'avait pas fait de longue vidéo qui expliquait comment on pouvait cuisiner avec ce robot. Et toi, en tant qu'ambassadrice, tu vas nous expliquer cela. Bah exactement. Aujourd'hui, on va faire plusieurs recettes ensemble et on va voir en fait toutes les possibilités et les, les, les recettes qu'on peut faire avec ce genre d'appareil. Voilà. Moi, j'ai collecté un peu des questions qu'on a eues en magasin, qu'on a eues également sur notre site au niveau de ce robot. On va y répondre avec Morgane. Je vais également donner mon avis sur certaines fonctionnalités. Qu'as-tu qu prévu Qu'allons-nous préparer avec ce robot alors on va préparer un repas complet, donc de l'apéro au dessert, c'est lui qui va cuisiner pour nous. Alors Morgane, qu'as-tu prévu pour l'apéro Alors pour l'apéro, ce que je te propose, on va faire des pains garnis. Oui. Donc on va faire le pain directement dans la cuve, oui. on va un petit peu le fartir, et ensuite ce qu'on va faire, on va venir râper des légumes frais avec les différentes râpes, et on va pouvoir tout simplement les garnir comme ceci. L'idée que tu avais envie de montrer, c'était voilà, avec un compagnon on peut pratiquement tout faire Pratiquement. Pratiquement tout faire. Okay. Pratiquement. Ah bah écoute, je vais faire et puis je te poserai deux trois questions sur l'appareil. Parfait. Alors, je te montre le principe. Donc, avec le compagnon, tu as un set de quatre couteaux mélangeurs, dont un, celui-ci, qui va nous servir à pétrir la pâte. Ok. Donc, tu viens simplement l'insérer dans la cuve. On suit une recette. Ici, une recette de l'application que je te montre. Voici. Voilà. Voilà, pour des petits pains garnis. Alors, on va commencer donc, hop, par mettre un petit peu d'eau avec la levure. On vient mettre directement dans la cuve. Tu n'as pas fait un programme automatique, tu suis quand même ce qui est indiqué. Dessus. Je suis là, la recette. Là, c'est joli, il est marqué, voilà, étape 1 sur 3, petit pain euh, tomate basilic. Regarde, tu sais ce qu'on va faire On va même carrément la lancer directement, comme ça. Hop, ceci, c'est fait. Alors, maintenant, donc tu vois, en fait... Donc, tu as ton minuteur et le, euh, le compagnon s'est directement mis sur son programme automatique. C'est okay. l'avantage du, du connecté. Ok, ça, on va y revenir. Okay, donc, on il est connecté via Bluetooth. Tout à fait. Alors, je reviens sur ma recette. Je rajoute donc ma farine dans la cuve. Je referme à l'aide du couvercle. Je viens simplement cliquer sur Start. Et c'est parti. En fait, c'est lui qui fait le travail. Donc, ici, on est sur le i-compagnon euh, XL. C'est bien ça. Tout à, fait. Tout à okay. fait. Donc ça veut dire que là, tu l'as relié avec ton application. C'est ça. Comme ceci. Donc, elle est reliée via, relié via Bluetooth. Euh, toute la gamme n'est pas, pas en Bluetooth. Hein. Non, c'est vraiment le compagnon connecté qui lui est relié via Bluetooth. Donc là, en mettant OK, j'ai fait l'étape numéro 2, je m'apprête à mettre la farine. En, en tapant « OK, c'est fait. Il a directement. Il, est direct... Maintenant... il va programmer en fait donc, le programme désiré pour la recette. Le timing, la température, c'est vraiment. Voilà, moi. J'ai honnêtement rien, rien à faire, si ce n'est appuyer sur Start. Ok, mais le compagnon, c'est un, un robot multifonction chauffant pour les, pour les nuls ou pour les gens qui ont déjà une expérience là-dedans Pour tout le monde, j'ai envie de dire. Pour une personne qui ne connaît pas vraiment la cuisine, qui a besoin d'être aidée ou pour quelqu'un qui veut gagner du temps. Regarde ici, j'ai juste dû appuyer sur le bouton Start. Pas de programmation nécessaire. C'est vraiment, voilà, pour, pour tout le monde. Ok, le temps que ça pétrit, c'est quoi un compagnon exactement pour toi ah, on ah. me rappelle alors. Ah, voilà, voilà. <rire> Je vais venir rajouter donc les ingrédients supplémentaires pour ce qui va faire en fait, ma, la garniture de. Donc là, tu as mis tomate, pain. basilic. Tomate, basilic, c'est ça. Et un petit bouillon pour le goût. Voilà. Okay. Donc là, il poursuit et il on continue. voit il reste une C'est quoi un compagnon pour toi Alors, un compagnon pour moi, c'est vraiment une aide en cuisine comme son nom l'indique, un compagnon. Donc soit il va faire euh, la cuisine lui-même, donc on peut vraiment lui déléguer une recette complète, ou alors ça va être la troisième et la quatrième main. Admettons, voilà, je... bon, on va le voir plus tard, on va faire un, un plat, je vais dire, un morceau de viande, okay. ah ben lui peut s'occuper de la sauce. Parce qu'à la base, on les, on les remettait automatiquement comme des appareils où on doit, où on doit laisser mijoter, c'est pas le but Forcément. Ça peut l'être, ça peut l'être, tu peux mm -hmm. faire euh, un mijoté, comme tu peux venir faire, bah, ici, on va pétrir du pain, on peut venir faire des pâtes euh, à gâteau, on peut venir faire des mousses, tu peux battre tes œufs en, euh, en, en neige, tu peux venir faire euh, une mousse en chocolat. Tu... Ça, ça, ça remplace un, un Kenwood dans la, dans la cuisine, un robot ou un KitchenAid, les fameux robots pétrisseurs, ça, ça remplace ça, tu penses ça... Le remplacer, ça peut faire d'autres choses également. Voilà. Il y a sûrement une grande partie des gens qui vont dire Ouais, mais ça pétrit pas aussi bien que mon Kenwood, que mon, que mon KitchenAid, que mon robot pétrisseur. Mais mmh. ça fait autre chose, c'est ça l'idée. Il va vraiment cuire. Voilà. D'accord. Okay. Va... Donc tu as 12 programmes automatiques et euh, tu peux vraiment faire, bah, comme on va le faire aujourd'hui, un repas complet. Donc on va passer de la soupe, voilà, on peut faire euh, voilà, tout a... plein de possibilités. Donc Eh bien, donc voilà. Donc la pâte à pain est prête. On va montrer cela tout de même. Hein. Voilà. Donc ici, on était sur un programme de pétrissage, donc il y a la possibilité de faire une pousse en cuve. Voilà. Nous ici, on, comme on va utiliser le compagnon pour faire le reste de la recette, on va proposer d'autres... Euh, on va mettre les pains donc à, pétri, à pousser pardon, au four. Oui. Comme ça, on récupère la cuve. Mais on peut faire la poussée dedans. Hein. Tout à fait. Okay. Voilà. T'as ah euh, un, le programme automatique qui se met, ben voilà, on le voit, programme 1, 30 degrés, c'était parti pour 40 minutes de pousse. Ok, d'accord. Et elle, elle pousse avec le couteau Avec le couteau. Tu peux l'enlever si on tu peut le à, oui, oui, ou on peut l'enlever avant de le tu faire. Tu peux l'enlever oui. comme ceci, mais oui. voilà. Ok. Ah ben, on met ça dessus On va mettre ça dessus. Ah. Je vais juste prendre un petit peu de farine pour faire les boules. Ah, excuse-moi Thomas. Hop. Donc tu vois, le couteau, ça s'enlève super facilement. Oui. Tu viens simplement voilà, le chercher à la base de la pâte. Maintenant, dis-moi. C'est quoi un cookie au Ça je t'ai posé la question. C'est maintenant le, la grande question, c'est que. Alors Moulinex offre une multitude de produits et il y a un produit qui est hyper. Tendance, c'est le fameux cookéo. Tout à fait. Mais le problème, c'est que les gens disent est-ce que j'ai besoin d'un cookéo Est-ce que j'ai besoin d'un compagnon Est-ce qu'on a besoin des deux Qu'est-ce que tu apportes comme réponse à ça Parce que c'est quand même, chaque fois, c'est chaque fois des robots multifonctions en général. Oui. Et limite, il faudrait chaque fois avoir l'un ou l'autre. C'est quoi le, pour toi le bon produit et surtout la différence entre les deux Alors, c'est. D'abord, deux très bons produits, mais qui ont. Oui, ça <rire> c'est. Voilà, je peux pas point. dire le contraire. <rire> donc, okay. donc, en fait, donc, le Cookéo, lui, va être un cuiseur sous pression. Donc, en gros, ça va te permettre de cuire, de venir rissoler ou euh, de, voilà, de, de, faire un, de, de mijoter. Donc, c'est une casserole à la pression automatique, en fait. Même principe, tout à fait, tout à fait, si ce n'est que c'est électrique. Et, et, et en clé. plastique. <rire> et en plastique, mais... il faut préciser quand même tout, <rire> à fait, tout à fait, mais donc en gros tu vas pouvoir venir préparer euh, tes repas, mais plutôt dans un but tout à fait autonome. Donc en gros tu viens programmer ton, ton repas, tu peux le lancer euh, à, avec un, un départ différé, oui. tu as un maintien au chaud, donc c'est plus pour... Je veux On dire. On ne peut pas faire un départ différé sur le compagnon Pas celui-ci, non. Tu as la fonction maintien au chaud qui est sur oui. le compagnon, mais tu ne peux pas faire un, un départ différé. Ok, d'accord. Le cookéo va te permettre de cuire un petit peu plus vite, parce que c'est une cuisson sous pression. D'accord. Voilà. Celui-ci, par contre, il va pouvoir hacher, il va pouvoir pétrir comme on vient de le faire, il va mixer, il a beaucoup plus de fonctionnalités que, que le cookéo. C'est quoi pour toi, alors, un produit Si les gens devaient avoir un produit indispensable, bon, c'est pas le même prix, hein, mais un oui. produit indispensable, ce serait quoi Plus un compagnon ou plus un cookéo Pour ma part, moi qui aime cuisiner, voilà, je pense que le compagnon euh, offre plus de possibilités oui. qu'un cookéo. Ok, voilà. d'accord. Mais ce pas les mêmes produits exactement Non, okay. tout à fait. C'est vraiment une clientèle euh, de consommateurs différent. différente. Euh, tant qu'on y est, ceci oui. va au lave-vaisselle Ceci va au lave-vaisselle, quasiment tout. Oui. Il y a uniquement cette petite partie. Celle-ci okay. au milieu Oui. Si tu veux, je te la montre quand j'ai les mains propres. Ah ok, on fait ça. Mais en cas où, on peut mettre ça complètement au lave-vaisselle. Tout à fait. Tu le, mets dans la, tu le mets, de même que le couvercle, tout va au lave-vaisselle, comme une, comme une casserole. Ah bien, ouais. on met à pousser. Eh bien, c'est part parti, parti. Combien de temps euh, C'est parti pour 30 minutes. C'est parti. Alors, pour les besoins de la, de la vidéo, tu av on avait fait des points. Tu me donc tu as eu 30 minutes de poussée et après la cuisson Pendant 18 minutes à 210 degrés. Et donc on, a, on obtient ceci Exactement. Donc, donc, donc là euh, ils sont froids Oui, tu avais la version euh, crue et la version cuite qui est juste ici. Que va-t-on faire maintenant Alors ce que je te propose maintenant c'est de les garnir. Oui. Donc on est toujours dans un mode apéro. Donc on va venir les garnir avec des légumes frais, des petites tapenades, de, du fromage. Ok d'accord, peu... on va déjà montrer le résultat de, de ce qu'ils qu donnent. Déjà ils sont beaux je trouve. Hein. Ils sont bons non C'est <rire> Voilà. Donc tu as mis à s'aérer, et après tu peux vraiment choisir de venir mettre de la feta, si tu veux mettre des morceaux de jambon, ça c'est vraiment euh, au goût de chacun. On fait, on fait ce qu'on veut, je vais quand, quand même le goûter, et pendant qu'on coupe les légumes, je t'en prie. Explique-nous un peu ce que tu utilises alors pour cela. Alors, donc tu as avec le compagnon euh, connecté le set de lames, donc c'est trois lames qu'on vient mettre à l'intérieur du compagnon, donc sur ce support, comme ceci, et qui permettent de venir couper les légumes. Ici je le mets en position râpe à carottes, Hop, donc on a un second couvercle. Donc ici, ce ne sont pas. Qu'est-ce que je Voici. Ouais, si. Ce ne sont pas ici des programmes automatiques. Tu vas vraiment sélectionner ici. Je vais réseter l'ancienne utilisation. Donc pour les cas retrapés. Juste pour expliquer. Oui. On était sur le programme automatique. Tout à fait. Tu es revenu. Quand tu veux en fait revenir sur euh, le menu de base, tu appuies pendant 3 secondes sur le bouton start. Un petit reset et tu reviens, reviens au menu manuel. C'est ça. Av avant manuel tu pour ça. ou si tu veux choisir un autre programme automatique. Avant que tu coupes ceci, évidemment il y a, y a deux grands concurrents sur le marché. Oui. Thermomix mm -hmm. et Magimix, oui. Cook Expert et le Thermomix. Mm -hmm. C'est quoi alors la différence Pourquoi est-ce que Compagnon euh, est, est différent C'est quoi vraiment la différence entre les trois appareils pour toi Donc, Un ah, Thermomix par exemple Un Thermomix. Eh bien, écoute, le Thermomix, tu connais le canal de distribution. Oui. Voilà, c'est un petit peu plus élitiste. Voilà, le Compagnon, c'est vraiment pour euh, le grand public. C'est pour tout le monde. Pour celui qui souhaite cuisiner, pour celui qui... Euh, euh, voilà, Je dirais même un étudiant dans un cote, ça prend très peu de place. Il y a une différence de prix aussi parce que le Compagnon commence un peu moins cher. Oui. À 699, 699 euros si je ne me trompe pas. Puis il y a fait. le modèle à 899, 899 et on est au modèle y e compagnon qui est au-delà des 1000 euros. Tout à fait. Donc il y a trois modèles chez vous. Voilà. C'est ça. Le prix va se justifier en fonction des accessoires et en fonction de la finition. Donc le premier prix, comme tu le disais, on a euh, l'accessoire, voilà, le set des couteaux mélangeurs. Oui. Tu as un cuivre vapeur interne. Oui. Voilà, c'est son équipement. Mais par exemple, euh, autant Magimix est réputé pour, euh, pour ses coupes, etc., ses, cou mmh. ses couteaux fabriqués à tiers et tout. Est-ce que vraiment ça coupe vraiment bien à ce moment-là un compagnon Est-ce qu'on a vraiment une satisfaction de coupe Et par rapport à un thermomix, c'est quoi la différence au niveau de la coupe Tu dis que voilà, la, cou la, coupe la, coupe la coupe thermomix, t'es pas hyper fan toi par exemple Non, voilà, moi quand je mange des carottes râpées, j'aime qu'elles soient râpées. Oui. Donc le thermomix va plutôt venir les hacher avec le couteau. C'est une préparation différente. Moi quand on m'annonce des carottes râpées, je souhaite qu'elles soient râpées. On va voir si elles sont râpées alors allons-y. Eh allons-y. Ben, allons Donc, hop on vient insérer les carottes ici. Donc ici, je vais l'utiliser en position manuelle. Donc je vais choisir ma vitesse. Voilà, on va mettre une vitesse 9. Oui. Comme ça, on teste. Et ensuite, donc soit je viens sélectionner la durée pendant laquelle je veux que la lame fonctionne, ou alors je viens simplement le lancer. Voilà, comme ceci. Voilà, okay. et je l'arrête comme ceci. Okay. Euh, quand tu enlèves le couvercle, ça s'arrête automatiquement Le couvercle, le capuchon, tu veux dire ceci. Automatique, tu ne sauras pas l'ouvrir Donc, fait. si on le met en route. Oui. Tu ne sais pas l'ouvrir, C'est une sécurité. On ne sait pas le pousser, non. on ne sait pas l'ouvrir. Ah non, on sait pas le... non tu ne sauras ah, pas. il vient de s'arrêter. Donc il y a quand même une sécurité. Tu l'aimes. voilà. Voilà, il y a une sécurité, donc a... j'essaye. Je, tu ne sauras pas l'ouvrir, il... voilà, quand il font... fonctionne. Ok, okay. Bah, par sécurité, quoi, pour éviter fait. de... Quand tu as des râpes, tu vois que c'est assez tranchant. Ici, on a mis peu de carottes dedans, mais je t'invite à regarder. On va montrer ça. Voilà. Et ici, on est sur des vraies carottes râpées. Il euh, n'y a qu'un sens, hein, je pense, pour le mettre. On ne sait pas tout le mettre dans l'autre sens. Non, okay. tu as un petit bécverseur ici. Petit peu voilà, tout à fait. Voilà. Okay. Tu viens faire une sauce, c'est beaucoup plus facile. Et la courgette, tu vas la couper comment Le concombre Le concombre, par tranche. exemple. <rire> alors. Si ma femme va voir cette vidéo, alors elle sait que je confonds des légumes, donc ça va être très très marrant. Je pense que ça va être un beau bon moment. Peut-être voilà. mettre le disque avant. Oui, et j'avais surtout changé de cuve. On va, on va vider. Alors on va simplement vider la cuve, oui, tout à fait. Ça va être plus voilà. simple. Comme ça, voilà. on évite de mélanger. Hop, merci. Je me permets... Voilà. Et donc, pour revenir aux différences... Tu me posais la question par oui. rapport euh, aux autres produits qu'on peut trouver sur le marché. Nous avons une euh, cuve XXL, donc XL pardon, qui. Euh... <rire> <X> <rire> écoute, est... les grandeurs. <rire> on a 7,5 litres de cuve. C'est tout faire. 7,5 litres et demi. Par contre, on a 3 litres utiles. Voilà. Donc c'est la plus grande cuve qu'on trouve sur sur le marché. Et alors, je ne sais pas si tu le vois, mais on a quand même un fond relativement large oui, comparé okay. aux autres. Quand tu vas lire le Thermomix, où la base est plus plus étroite et ce petit accessoire que tu vois, donc oui. le support à couteau, peut être remplacé. On va le faire par la suite oui. pour justement avoir un fond pratiquement plat. Pour venir faire okay. revenir, par exemple, une, plus grosse, une grosse pièce de viande. Hop. Eh bien, on passe au concombre Le concombre. Alors, on vient remettre le support. Ici, je vais prendre simplement une autre lame, une autre râpe, pardon. Voilà. Donc, tu as deux, deux sens, en fait. Donc, soit ici, tu viens faire des tranches, Soit ici tu viens râper. Ici c'est une plus grosse râpe. Moi les carottes je les préfère plus fines. Bon après. Voilà. Et hop, même chose. Tu viens réinsérer ceci. Et alors je te propose qu'on fasse des tranches comme ceci. Alors je le reset. Parce que je veux ici une vitesse un peu plus faible. Voilà. Et c'est parti. Peut-être pas faire tout le concombre. Comme ça, tu vois le résultat. Prends une tranche. Hein. Et tu as des lamelles de concombre. Dans le jean, ça fonctionne aussi. On reste sur l'apéro. <rire> voilà, je te propose dans les garnis. C'est parti, je te laisse faire. Alors, Morgane, pain bagnat surprise. Exactement. Voilà. Coupe de concombre au, con, au compagnon. Tu as juste mis quoi Du fromage dedans Du Philadelphia. Philadelphia. Voilà. Okay. En tout cas, du fromage blanc. Exactement. Pour ne pas placer de... trop tard. Donc, ici, je vais quand même goûter. Okay Mais je t'en prie, je t'en prie. Et là, ta penade de tomates pour aller avec les tomates qu'on a mises dans le pain. C'est super bon. Hein. Oui Ah, bah écoute, parfait. Pendant que je mange ça, quelle est la deuxième recette de l'apéro <rire> Alors oui, donc on va continuer maintenant sur une bouchée chaude. On, venait, on va venir faire des ravioles de, euh, de crevettes cuites à la vapeur. Et alors on va rajouter une complexité parce qu'on va venir la faire en même temps qu'on prépare déjà la soupe pour l'entrée. Donc deux cuissons en même temps. Allons-y. Alors donc, pour mes ravioles, hop, je suis à nouveau mon application. Hop. Je vais pas finir la recette précédente. Voilà. voilà donc, on va montrer ça. Attends, je suis toujours sur le pain. Voilà. Donc maintenant, hop, on est parti sur les ravioles. Comme ça, je veux montrer ceci. Donc, parce qu'après, on va parler du Bluetooth en même temps que tu le prépares. Oui. Donc, on a la recette de la raviole complète. Donc, c'est bouchée, vapeur aux crevettes, Quatre personnes. Je vois qu'ils te dessine les ustensiles à utiliser. Tout à fait. À chaque fois, ils vont te proposer, dans l'application, tu sauras quel couteau tu dois utiliser, quel accessoire. Donc là, il y a neuf étapes. Éplucher l'oignon. Ici, je fais avec des jeunes oignons. Ok. Ensuite, étape numéro 2. Dans le robot muni d'un couteau hachoir Ultra Blade, mettez les crevettes, l'oignon, le blanc d'œuf, la ciboule et l'huile de sésame. Verrouillez le couvercle et le bouchon et appuyez sur Start. Beaucoup de choses. C'est surtout que c'est vraiment très très clair. Et alors ici, il y a ce qu'on va faire. On va utiliser une baby-cuve. Donc c'est une petite cuve. Qui est fourni avec ou est... Qui est fourni avec le, co le connecté, voilà. C'est un accessoire pour ceux qui auraient les autres versions. Ils peuvent tout à fait ajouter ceci. Donc par il la suite. fonctionne sur les anciens compagnons, la Babycube C'est une excellente ah. question. Sur les anciens compagnons. Sur les autres modèles, oui. Donc sur le premier, donc, tu expliquais qu'on a trois, trois prix, donc trois produits, il va sur les trois. D'accord, ok. Et donc si donc. les gens ont un ancien compagnon, Peut-être que ça. On, va, on demandera à Christophe euh, de, qui nous réponde à cette qui question. Qui répond, exactement. Alors, donc, la baby cuve, donc petite cuve qui permet également de chauffer encore une différence par rapport à ce qu'on peut avoir sur le marché, c'est le seul à avoir deux cuves chauffantes, c'est également utilisé pour euh, tout ce qui est cuisson vapeur, pour les aliments euh, pour les enfants, les jeunes enfants, les bébés, okay. tu peux venir faire, une jeune maman peut venir faire ici, c'est panade, c'est purée, pour, pour tu es en, en train bébé. de dire à la marque Philips euh, qui, qui vend des, des baby-cooks et tout, euh, n'achetez plus de baby-cooks, achetez un compagnon et faites tout dedans euh, comme je, ça, ne, je, je, quand, je ne dirais pas quand... ça, je dis voilà, <rire> que c'est un produit qui serait rentabilisé. Comme rentabilisé. vous pourrez encore utiliser euh, votre robot et vous ne devrez pas ranger <rire> votre baby-cook beaucoup de place d'avoir deux appareils ici tu as un appareil pour tout okay, c'est bon <rire> alors donc en fait c'est très baby bon coupe, à propos hein. c'est super bon ah ben, ravi donc ce, cette petite cuve tu viens l'insérer dans la grande il y a une lame qui est fournie avec et tu viens la mettre dedans on okay. vient y mettre donc suivant la recette les crevettes l'huile de sésame Hop mes pousses d'oignons. Voilà, que je viens mettre dedans. J'ai mon couvercle. Peut-être peut pas manger ça à 10h du matin il hein. <rire> Faut quand même travailler une journée. <rire> voilà, tu viens mettre ici et alors donc si je ne me trompe pas l'étape 1, hop, bah, c'est fait. Alors voici. Deuxième étape c'est fait. Est-ce que ça change en même hop, temps bah, oui, et je vais trop vite regarde, J'ai été trop vite, j'ai cliqué sur c'est fait et oui. tu as la possibilité à chaque fois de refaire l'étape. Okay. Donc il me le reprogramme et je lance. Et tu verras que j'ai oublié le blanc d'œuf. <rire> je peux l'interrompre. Voilà. Et je viens remettre mon blanc d'œuf. Voilà. Je te laisse le refermer Allons-y. Je vais voir si j'ai... Par contre, ça sent vraiment très très bon, l'huile de sésame, c'est... Ça parfume Ouais, j'adore ça. <rire> voilà, on rappuie sur ça automatiquement Tout à fait. Ok, donc le programme automatique a également déterminé le temps C'est ça. Ok. Il va déterminer la vitesse, la température et le temps. Ok. Et très bien, quand c'est terminé, et tu le vois également sur l'application. Oui, je vais le montrer, ça. Voilà. Donc, admettons bon. que tu sois dans une autre pièce ou que tu prennes euh, encore l'apéro euh, sur la terrasse avec des amis, tu ne dois pas surveiller ce que ton compagnon fait. Voilà, si tu es sur une plus longue compagnon, recette... Compagnon, du robot, hein <rire> Je ne me permettrai pas. <rire> ça s'écrit pas pareil, mais quand même. Allons-y. Voilà. Et alors, j'ai encore quelques petits morceaux. De Ciboule. Oh. Et <rire> eh ben, c'est pas un souci parce qu'on on, on le relance et tu peux réadapter. Oui, je conseille de des de, de fois couper en deux moi ce genre de choses, mais Hop, hein. si la Regarde. lame n'a pas pris. Oui. Je peut-être mis un peu beaucoup. Elle descend pas. venir l'insérer dedans. Alors ici, je vais monter, montrer le montage de mes ravioles. Je viens mettre un petit peu de farce à la crevette. à l'intérieur, comme ceci. Et apparemment, pendant que tu prépares ça, euh, Christophe, représentant Inex, nous confirme qu'on peut bien adapter la Sur mini cuve, la baby cuve, avec. Euh, eh ben, parfait. Avec le reste. Voilà. En quoi on a Même un support externe. Voilà. Donc tu viens ici. Refermer. ta raviole, Donc tu mets un petit peu d'eau simplement pour venir souder tes bords. Et tu vas cuire ça à la vapeur en même temps que. En soupe. même temps qu'on prépare la soupe. D'accord. En parlant de ceci, pendant que tu fais ça, euh, là on est, on est venu adapter. Maintenant, c'est le nouveau compagnon, c'est la cuve XL. Oui. Ceux qui ont un ancien compagnon ils oui. peuvent adapter la cuve Non. Donc elle est plus grande, mais ce n'est pas son unique différence par rapport à l'ancien modèle. Donc je te parlais en début de, de vidéo qu'on oui. euh, a un accessoire fond plat. Donc pour vraiment venir faire un fond tout à fait plat, pour venir faire rissoler ou dorer un morceau de viande plus épais. C'est une différence aussi par rapport aux anciens modèles qui, eux, n'ont pas cette possibilité. Du coup, voilà, une, en, une nouvelle cuve n'a pas la même fonctionnalité et ne peut pas aller sur l'ancien modèle. Ok. Donc, c'est-à-dire que les anciens propriétaires d'un compagnon, qui est a la première génération, ils doivent le donner à quelqu'un, le revendre, pour, pour pouvoir s'offrir ce, ce, ce deuxième C'est ce, ce une deuxième évolution robot. du produit. Ok. D'accord. C'est important. Parce que il y a des concurrents qui ont permis oui. d'adapter des QVXL, euh, voilà, de venir adapter la QVXL, donc c'est important oui. de préciser ce genre de choses. La fonctionnalité fond plat, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas l'adapter sur les anciens modèles. Ça par contre c'est une, une exclusivité euh, Moulinex qui peut justement expliquer le fait que d'autres puissent le faire, mais non pas ce fond plat. Une petite bouchée vapeur, donc c'est crevette... Oignon jaune, huile de sésame. Exactement. Et un voilà. petit blanc d'œuf. Et, et un petit blanc d'œuf. On va passer à la soupe et on va les cuire en même temps que la soupe. C'est parti. Alors, les bouchées sont prêtes. Oui. Quelle était l'idée Que tu prépares une soupe Voilà. On va venir préparer une soupe de saison au poivron. D'accord. Et en même temps, on va cuire à la vapeur, donc un étage au-dessus. Un venir... étage Un étage. <rire> C'est pas le... C'est un... Un étage au-dessus. On va venir cuire les, les ravioles à la vapeur. D'accord. Ok. Donc, je donc viens. La, euh, en niveau voilà. des accessoires, rien de spécifique à l'intérieur. La lame, qui va permettre en fait de mixer la, les, les légumes. Euh, tu as différents types de soupes, euh, veloutées ou mixées. Voilà, elle peut oui. garder les morceaux si on a envie. Hein. Si on a envie. Okay, voilà, okay. tu as en fait un panier vapeur interne, comme je te, je te disais. Oui. Si tu souhaites, par exemple, faire une soupe aux tomates avec des petites boulettes, eh ben, les boulettes tu les mets dedans, la soupe et la tomate tu les mets en dessous, et ça va donc venir mixer tout ton jus sans venir toucher la viande. Oh purée Ok, ok, ok. je, je ne savais pas parce que je m'étais toujours dit « Ok, si, est-ce que ça oui. Ok, tu réponds ma question. Eh ben ça voilà. Va. Très très bonne question celle-là. Euh, de nouveau, ce n'est pas un programme automatique à ce niveau-là. Non, ici comme je viens faire deux cuissons en même temps, je vais moi-même la programmer manuellement pour qu'elle chauffe un petit peu plus et qu'elle vienne apporter suffisamment de vapeur en haut. Allons-y, et puis j'ai deux-trois questions au niveau du Bluetooth. Ça va. Alors, donc, je viens de mettre mon couteau, j'ajoute mes légumes. Une petite pomme de terre. C'est une belle quantité quand même, hein Ah, pas plus 4 litres, hein. Ouais, ouais, ouais, Voilà, je viens rajouter voilà. mon eau. Là, tu es donc as mis euh, 4 poivrons, 2 pommes de terre. Une petite pomme de terre. Dis, okay. Et, et, et un litre d'eau, ou un peu un moins litre, Un litre, plus ou moins. Litre. Voilà. Ok, c'est le poivre ou c'est après Tu corriges après oh, je, je corrige après. D'accord. Voilà. Donc, je viens insérer mon couvercle, et ensuite, j'arrive avec l'élément supérieur, qui est donc le cuivre vapeur externe. D'accord. J'ai mis un petit film pour éviter que mes ravioles n'accrochent, je viens les mettre dessus. Hop, hop. On sait le faire aussi pendant la cuisson, parce que la, la, la soupe va cuire combien de temps La soupe, je vais la faire cuire 30 minutes plus ou moins. Okay. Et les ravioles peuvent cuire 30 minutes au-dessus Tu peux l'enlever. Dès qu'elles sont cuites, en fait, tu viens oui, simplement... Ou alors, ou alors attendre 25 minutes et les rajouter 5 minutes avant la fin. Oui, le but ici maintenant, c'est que la soupe va rester chaude. Et on peut déguster, on peut déguster les, les ravioles en okay, apéro. J'ai compris. Donc je viens simplement ici mettre une petite rotation de, à la vitesse 1 oui. pour éviter que ça n'accroche. Je mets ma température. Tu as mis la fonction soupe ou c'est complètement en manuel ici Tout à fait en manuel. Voilà. D'accord, ok. La fonction soupe, elle va me programmer la vitesse de rotation. Mais moi ici, je veux apporter un peu plus de chaleur pour mes ravioles. Ok. Donc on va monter jusqu'au maximum, 130 et... 125 ici, oui. Oui, pardon. 125, non, excuse moi c'était 130 que je souhaitais mettre. Et autant, on va mettre 30 minutes. La température maximum, c'est Avec le couvercle, tu es à 130. Et sans couvercle Et sans couvercle, tu peux monter jusqu'à euh, 150. Donc là, ça ferait office de poil. Tout à fait. Okay. Et c'est ce qu'on va okay. utiliser par après. Hop. On ne sait ouais. pas régler ça avec le Bluetooth le... Non, tu ne peux Avec pas le régler, voilà, non. Parce que je trouve ça galère d'appuyer comme ça à chaque fois. J ai, j ai, j ai je suis un peu tordu, hein. mais sinon... J'ai en temps normal, donc euh, venir régler en l'appuyer en 30 minutes... Manuellement, tu ne peux pas. Okay. Par contre, comme les programmes, on l'a vu, ça, ils vont les mettre directement. Voilà. Eh ben, c'est parti. Donc, tu sens, ça va commencer à cuire par en dessous. Et ça va venir apporter la vapeur nécessaire pour cuire la graviale. Alors, la fonction Bluetooth qui oui. est dessus, euh, elle est... donc vous avez trois modèles, comme on les a détaillés tout oui. à l'heure. Celui-là est uniquement avec Bluetooth, c'est bien ça, le e-compagnon. C'est quoi ça. son réel avantage Tu dis ok, c'est à l'extérieur et tout, mais vraiment, est-ce que ça te sert, toi Chez toi, tu t'en sers pour ça Moi, je m'en sers quand je fais autre chose et que je cuisine. Donc voilà, je le laisse tout à fait faire, ça permet de ne pas surveiller le plat que je suis occupé à préparer et euh, je m'occupe de mes enfants, je suis à l'extérieur, dans mon jardin. Tu dois avoir ton téléphone sur toi à ce moment-là. C'est ça, tout à fait. Bah, okay. Le smartphone, tout le monde poche. Oui, pas chez moi personnellement, <rire> mais ok, d'accord. Chez donc, moi, oui. L'idée, c'est que tu dois avoir ton smartphone sur toi et il te prévient quand il a terminé. C'est ça. Donc, soit toi, tu veux regarder, tu le sors et tu regardes dans quel état de cuisson tu es, ou alors tu viens simplement recevoir une notification, comme on a vu de la recette précédente, oui. ça te prévient que tu dois rajouter quelque chose ou que ton plat est prêt. Alors maintenant, les autres robots, donc lui, il a lui, compagnon XL, il est grande cuve, il, a, il est full accessoire. Oui. Les gens n'ont pas besoin de la fonction Bluetooth, par exemple Okay. Non, mm -hmm. non, ils ne vont pas l'utiliser, ça les ennuie, etc. Ils peuvent prendre le robot moins cher okay, et, et acheter les accessoires en complément Tout à fait. Ça Il va le revenir plus cher ou moins cher Parce qu'on dit toujours que quand on achète des accessoires à part, ça finit toujours par coûter plus cher. Dans ce cas-ci, c'est Avec quoi la fonction connectée que tu n'as pas, au final, ça ne, re, ça ne coûtera pas plus cher que si tu le prenais en connecté. Donc tu as une différence de plus ou moins 100 euros moins cher que euh, si le client achetait la version connectée. Donc, et j'ai pas fait le calcul pour la vidéo, je dois, je dois le dire, donc là, on ira vérifier après si vous avez envie. Si on prend le Compagnon en 899, il n'a pas la même couleur exactement ou c'est la, la même chose Il a une version noire. Ok, on prend le Compagnon noir, on achète tous les accessoires pour qu'il soit comme le, le Compagnon XL et il serait techniquement 100 euros moins cher parce qu'il n'a pas la fonction Bluetooth. Parce qu'il n'a pas la fonction Bluetooth. Voilà. Donc là, on va dire que, parce que, quand ça se passe par rapport à un Thermomix, mmh. un Thermomix, c'est à la base destiné un peu au, au, au cuistot, au chef, au etc. Oui. CookExpert, ben, c'est quand même un certain budget. Mmh. Et ici, Compagnon, on se situe comment, Moulinex Alors, pour le connecter, on est à 1002, donc tout compris, comme on, on okay. l'a vu. Voilà. Prix de vente, marché, conseiller. Hein, Exactement, euh, voilà. tout à fait. Tu as donc les autres prix que tu as, as donnés, c'est... Euh, accessible. Le, voilà. Moulinex, c'est vraiment c'est une communauté. Il y a des groupes Facebook, il y a une, une, euh, l'application dont on a parlé. Tout le monde va commenter, va juger les euh, les, les recettes, donner des petits conseils. C'est vraiment très très sympa. Parce que je voulais, je voulais dire ça également au niveau de, de, du prix, car en fait on a quand même des remarques en magasin, les gens, les gens nous disent oui j'aimerais bien m'acheter un robot multifonction chauffant mais pff, 1200 euros euh, là j'ai pas forcément envie et puis je dois en acheter deux, un pour ma fille, un pour mon fils, peu importe. L'avantage aussi, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de prendre le tout complet. Si vous n'avez pas l'utilité, peut-être prendre le modèle en dessous et au fur et à mesure compléter. Alors, effectivement, la baby cuve qu'on a utilisée, la petite cuve, c'est un des accessoires qu'on vend le plus, nous, en compagnon. Mais euh, je suis certain que quand les gens, des fois, achètent des compagnons complets, ils n'utilisent peut-être pas tout. Donc, voir ce dont vous avez besoin réellement et au, au plus compléter. Voilà. Et donc, effectivement, pour une fois, ça ne coûte pas plus cher parce que acheter un aspirateur sans accessoires, compléter avec des accessoires, souvent, ça revient beaucoup plus cher. Hein. Ah bah, bonne surprise. Donc, apparemment, ce serait, ce serait le cas de ne pas pouvoir le faire comme ça. Ok, On laisse ça chauffer. Voilà. Et on revient quand c'est prêt. Alors, Thomas, moi, je te propose qu'on continue sur la, sur le plat. Alors, attends, tu as la soupe qui est partie. Oui. Avec les bouchées vapeur. Pas oui. de souci. Euh, on démarre sur le plat et tu voulais faire quoi Alors, ce que je te propose, on va faire une mousseline. Oui. Cuite à la vapeur, cette fois-ci avec le panier vapeur interne. Ok, comme ça on montre un peu tout ce qu'on sait Exactement. Ok, donc la difficulté c'est quoi là On met de l'eau dedans, tu mets, tu mets rien d'autre, mais juste la cuve. Il n'y a pas de difficulté. On vient mettre simplement de l'eau dans la cuve. Hop. Il y a un petit marquage pour te dire jusqu'où tu dois venir mettre de l'eau. Tu viens mettre les pommes de terre dans ton panier interne. Et ensuite, tu viens simplement le mettre dans ta cuve, comme ceci. Ici, on est toujours sur du manuel. Pour revenir deux petites secondes au Bluetooth, oui. pendant que tu démarres ça, euh, est-ce que si on ne veut pas se servir du Bluetooth, oui. on peut s'en servir Et si on a un robot qui n'a pas le Bluetooth, est-ce qu'on peut quand même aller sur l'application Tout à fait. L'application en soi permet une communication avec l'appareil, mais c'est également la base de données de toutes les recettes. Donc les recettes Moulinex, mais également la, les recettes de la communauté. Je disais, communauté, tout le monde peut ajouter des recettes. Ce okay. qui permet que voilà, tu as 300 recettes de base, Moulinex, mais sur l'application, tu en as plus de 1000. Donc Parce que on, tout pourrait, le... on pourrait acheter le e-compagnon euh, ça, vous retrouverez ça sur notre site devant en ligne si vous avez envie en, ou en magasin et se dire voilà, je vais utiliser le Bluetooth, mais pas encore maintenant. On pourrait faire ce genre de choses. Il n'y a pas de, de souci. Tout à fait. Ok. Euh, aussi, je dois préciser que nous avons évidemment deux, trois compagnons lors d'une vidéo pour pas que la vidéo prenne plusieurs heures parce qu'on doit laver les cuves, entre eux etc. C'est pour ça qu'on cuisine avec deux compagnons euh, pour faciliter le tournage de la vidéo. Tout simplement comme ça, vous avez toutes les explications dans un temps rapproché. Aussi, dans la description de la vidéo, vous aurez en fait un petit timecode, en fait un petit, un petit, un petit, une, une petite séquence de vidéo où vous pourrez recliquer sur le temps si vous désirez retrouver les séquences de l'apéro, de l'entrée, du plat et du dessert. Donc là, on part sur les pommes de terre, tu vas faire une mousseline. Oui. Donc ça va se passer, tu vas vider l'eau dedans et puis tu vas mixer tout ça. C'est ça. Tout on... dans le compagnon. Tout dans le compagnon. On on va, une que... fois que les pommes de terre seront cuites, on va venir les remettre dans la cuve avec un couteau mélangeur et c'est lui qui va vraiment venir faire la mousseline qui sera vraiment euh, toute dort. lisse. Tant qu'on y est, je vais quand même montrer ceci, si tu permets, mon Je t'en prie. Voilà, donc on a la vapeur qui commence ici. Voilà, donc ça commence légèrement à chauffer. Maintenant, on avait de l'eau froide, le temps que ça monte, etc. Et je vois ouais. qu'il s'est arrêté. 20 minutes 35, est ça il est reparti. Il tournait toujours. Il clignote simplement pour le temps. Oui. Ici, il y qui est chaud. Tout vole va la vaisselle, comme tu m'as dit. Il faut il Tout va à la vaisselle, exactement. Eh bien, on se retrouve quand... Les pommes de terre sont cuites et quand ça c'est cuit Alors, euh, nous étions donc cuissons avec un euh, serre vapeur interne pour les pommes de terre et faire la mousseline juste après. Tout à fait. Et tu voulais déjà commencer la sauce pour le plat pour montrer ce qu'on pouvait faire encore oui. dans ton compagnon. Est-ce que tu as suivi une recette ici Alors, oui, la recette de l'application et nous allons faire une béarnaise. Donc, la béarnaise, c'est une recette qui, euh, voilà, qui prend du temps. Enfin, je ne sais pas si tu en as toi personnellement déjà en fait. Je n'en ai jamais fait. Donc, je, je l'ai déjà goûté, mais jamais faite. Alors il faut beaucoup d'huile de coude, on va dire. C'est voilà, quelque okay. chose qu'il faut venir tout le temps euh, fouetter pour qu'elle soit bien aérée. Et ici, euh, c'est le compagnon qui va le faire et on va okay. voir à quel point c'est facile. Eh bien, écoute, allons-y. C'est parti. Donc, comment ça se passe Alors, donc, premièrement, on a les échalotes. On va venir mettre ce couteau-ci pour venir hacher <rire> les est, échalotes. L'ultra blade, hein C'est ça. Pour venir hacher les échalotes et euh, les feuilles d'estragon. Hop, Je les insère comme ceci. Voilà. Hop. Et je vais me mettre en manuel, en vitesse 12. Et je vais faire ça pendant 15 secondes. Magnifique. Ensuite, qu'est-ce que tu as dedans Alors, j'attends qu'elle est terminée et je vais passer sur un mmh. autre couteau. L'estragon. D'accord. Okay. Ce qui est très simple avec le compagnon, c'est que tu peux vraiment changer de couteau en couteau sans devoir faire... Voilà, tu ne dois pas enlever ta cuve, tu viens directement changer le couteau. Je vais juste rassembler mes échalotes. Hop. Si. Je... Voilà. Oh. Ah, J'entends par contre que, oui, nos ravioles je pense sont que les ravioles sont prêtes. Je vais sortir cela. Voilà. Voilà. Donc on voit que ça fume quand même pas oui. mal Alors hein. attention parce que c'est chaud Mais il y a les poignées enfin, ici donc ça va Tu les poignées oui Mais okay, tu Je vais peux, prendre le bac et ça je pense que c'est chaud Voilà, tu as la vapeur qui bon, sort va. T'es sûr Oui Parfait, voilà Et puis là on peut venir les déguster avec euh, une petite sauce soja Voilà, toujours en mode apéro ouais. Voilà pour ma donc j'ai rassemblé mes échalotes. Hey, C'est encore chaude. Hein elles sont toutes belles. Franchement. Ici, la soupe, est-ce que je dois remettre le couvercle Alors, le couvercle... C'est chaud. chaud, hein Tout à fait. Oui. Est-ce qu'on doit remettre le couvercle pour ceci On va peut-être remettre le bouchon, et alors oui. on pourrait déjà même commencer à... La mixer, hop, et on va faire comme ceci. Écoute, je propose d'en attendre encore 5 minutes, comme ça elle sera bien, elle sera bien, bien faite. Ok, voilà. alors... Retour à la béarnaise. on vient y ajouter du vin blanc et du vinaigre de vin blanc. Hop, comme ceci. Tu vas la faire chauffer Je vais la faire chauffer. D'accord. Ici, donc, je remets... Mon couvercle, je rajoute. Je vais le faire moi pour une dis-moi, température. Oui. Alors, tu peux te mettre pendant 15 minutes en vitesse 3 à la température 95 degrés. Vitesse 3. Ça monte par tranche de 5 degrés, je vois. Tout à fait. 95 degrés, tu m'as dit. Et le temps Et tu peux mettre ça pendant euh, 15 minutes, s'il te plaît. 15 minutes. 15 minutes. Donc ici on va faire venir rissoler les échalotes avec le, avec le vinaigre de vin blanc et, et l'estragon. Les start. Et start. Alors la soupe est en train de se terminer tout doucement. Oui. Ok. Et dans quelques secondes.. Voilà. Donc là je vois qu'il est à 65 degrés à l'intérieur. Ça se met en maintien au chaud automatiquement. Ok, d'accord. Combien de temps Tu es parti sur une heure et demie. Si je ok. D'ailleurs j'avais une question à ce sujet-là. Oui. Euh, parce que pendant que ça va mixer, on ne va pas nous entendre. Mais au niveau du mij mijoter, parce que là, tu me dis que ça maintient au chaud. Est-ce qu'on oui. est, est qu peut s'en servir comme une mijoteuse Alors tu as un programme mijoté. Oui. qui euh, va avoir une cuisson donc un peu moins, moins haute en température et plus longue. On est sur deux heures de programme. Oui, donc ce n'est pas vraiment une mijoteuse. Pas tout à okay, fait, ça Parce que mijoteuse... manuellement tu pourrais le programmer plus longtemps. Oui, si mais il faut rester faut... tout prêt et revenir. Exactement. Voilà, la, la connexion Bluetooth ne permet pas de le relancer non. à distance. Ok, Parce qu'une mijoteuse, il faut programme. de la fond, d'aluminium, il faut de la céramique, mmh. etc. Mais dans l'inox, mijotage dans l'inox, moi je suis moins... Euh... Ça fonctionne. D'accord, okay. <rire> ok. Voilà, donc c'est pour... ce pas une mijoteuse, mais ça en tout cas ça permet de maintenir au chaud. Okay. Pour le programme maintien au chaud, c'est deux choses différentes le programme mijoté ou le maintien au chaud. Ok. Donc là, voilà. tu vas lancer le mix de la soupe. Exactement. Manuellement. Donc, comme j'étais en programme manuel, oui, je vais devoir le faire manuellement. Donc venir choisir mon, la, la rotation de mon couteau. Maintenant, quand on est sur le programme soupe, c'est le compagnon qui va lui-même mixer. Donc là, je ai vraiment rien à faire. Ok. Pendant donc... que tu prépares ça, au niveau Bluetooth. De oui. nouveau, parce que j'ai plein de questions là-dessus. Excuse-moi, mais euh, on peut se connecter à plusieurs dessus On peut se connecter à plusieurs téléphones dessus de la même maison Alors, Les enfants, oui. papa, maman Tu peux avoir plusieurs comptes connectés sur un compagnon. Oui. Par contre, c'est une seule connexion à la fois. Oui, voilà. pour pas que ça, pour pas que ça vienne... Euh, voilà. Donc, tu ne viens pas interférer dans une cuisson ou oui. dans une recette. Voilà. Mais tu peux programmer un, une tablette, un, un smartphone, ça sans souci. Donc plusieurs connexions possibles, mais une seule à la fois. C'est compliqué à connecter ça Ça prend 4 secondes. Okay. 4 secondes, appuyer sur le bouton et ça se connecte. Donc, si toi maintenant tu veux prendre le contrôle, voilà. on peut le faire. Voilà, il suffit simplement de couper ma connexion et on peut et le, faire le faire avec toi. Ok. Allez, on va mixer ça comme ça. Oui. Bon. Et on va ça aussi rentre. entendre le bruit. C'est ça que je vais rapprocher un peu mon micro. Ça, vous entendez, voir si le bruit. Euh, ouais. Voilà. C'est toujours aussi un élément quand ça se met à mixer parce que j'avais fait une vidéo qui reprenait les mixeurs à soupe, etc., automatiques. Certains quand même, quand ils démarraient, euh, ça faisait un, un, un petit bruit de toutes les marques. Hein. Je ne vais pas citer de marque en particulier. Mais allons-y. Voilà. Eh ben, donc je mets en vitesse. Ouais, tu sais quoi On va se mettre en pulse. Parce que donc, tu as la possibilité de te mettre en pulse, c'est la vitesse 13. Oui. Tu vas entendre le moteur tourner différemment. Et c'est ce qui va vraiment amener les aliments oui. vers la lame. Et après il va monter en puissance Non. Non, c'est simplement voilà, tu sens le moteur oui. qui monte et qui descend. Voilà. L'ancien système, oui. le couvercle n'était pas en verre, l'ancien modèle. Non. Il n'était pas en plastique tout à fait. Vous l'avez changé parce qu'il y a eu des soucis Il n'y a pas de soucis. C'est simplement <rire> l'évolution. Non, non, non, je veux dire, il n'y a pas eu de problème. C'est simplement une évolution du produit. On part sur des matériaux beaucoup plus qualitatifs et donc on est en, en verre. D'accord, même dans les produits entrée de gamme, euh, même, dans même dans les produits à, à 699, 699 euros. Celui-là, on encore en plastique. plastique. Oui, bon, à, tout à partir fait. de 899, 899 Exactement. euros, on et est en plastique. également que le couvercle est en finition inox. Sur, à partir du de deuxième modèle jusqu'au haut jusqu ouais. connecté. Voilà. Voilà. Ça fait plus ou moins minutes. Tu vois qu'à cause de la vitesse de la rotation, on a une sécurité, on ne peut pas ouvrir le couvercle pendant 10 secondes. OK. À nouveau, et pareil pour quand on a des températures élevées. Pas, pas du tout. Ça a été trop vite. C'était fini. <rire> Les 10 secondes y étaient. Non. Si, je te jure. On recommence <rire> Elle est belle en voilà, c'est hein. vraiment juste 10 secondes, hein. voilà. D'accord, et, et tu, tu l'as encore mixé, tu crois Ah ben écoute, c'est un peu au choix de, de chacun. Ici, voilà, je ne sais pas si toi tu aimes avec morceaux ou pas, je te propose qu'on regarde son résultat. Ça coule pas Ah non, ne ça ne coule ça... pas. Hop. Voilà, tu vois que tu as encore... Des, Des les... petits morceaux. On voilà. va mixer comme ça, après on pourra montrer la réalisation ah. de ceci. mais la sur la dans tu, le bol, pas tout ici. Tu ne pas toute lisse, hein. toute lisse, à, à cause du légume j'ai pas mis de l'eau partout. Parce que moi, ça m'intrigue toujours quand on retourne les tu trucs et qu'il y a de l'eau partout. Voilà. Ça me, ça me tu malade. Tu que le bouchon ne tombe pas. Il est fixé quand tu le mets en position fermée. ouais ok, d'accord. Voilà. On redémarre. Es toujours en, ta position est toujours là. Tu suffis simplement de rappuyer sur Start et tu recommences. On peut pas mettre le, le lancement tu... autre que Pulse Si tu veux. Hop, on vient l'arrêter. Tu vois, à nouveau, les 10 secondes de sécurité. Ok, ça marche. <rire> <rire> tu vois que t'avais été trop vite. <rire> oui, mais c'est super important la sécurité. C'est. <rire> Okay, et alors diminue. pour ta vitesse, donc tu re sélectionnes la vitesse et tu viens ici en 12. Et hop, c'est reparti. Donc là maintenant, il est parti, c'est une minute. Ici, j'ai pas programmé de temps. Donc j'ai simplement cliqué sur Start, donc il se met en route et moi je sais combien de temps il le fait. Après, on va corriger ça. Oui. Voilà. Parce que ok, on va pouvoir servir ça et montrer ce que ça donne comme résultat. Je peux toujours pas ouvrir. Je suis vraiment impatient. J'ai un souci. Hein. <rire> Absolument que ça se fasse. Voilà. Et tu sens. On, on voilà, entend. Il on, on entend, quand entend la se sécurité qui se qui se met. Voilà. On va s'y montrer. Et tu as la possibilité de verser directement du bol. Est-ce que c'est chaud si je le pose dessus Tu peux le poser comme ceci. comme ceci, par contre la cuve est chaude. Oui, la cuve est chaude, mais oui. voilà, mon plan de travail ne risque rien parce que c'est du stratifié ici, ça ne risque pas grand-chose Ou, faut, ou tu, il faut, faut peut-être mettre un petit, petit sous-plan en dessous okay. C'est toujours mieux, mais tu vois que voilà, tu sens, que le, oui, tu c sens chaud, une petite mais c chaleur, c est, c est, mais c'est tout à fait supportable. Si toi tu peux mettre ta main, je pense que ton plan de travail ne risque tu pas grand-chose. Ah, bah, si tu voulais <rire> verser au bec verseur, c'est comme tu souhaites Non. taches sur ta chemise Exactement. C'est exactement ça. Je n'ai qu'une chemise aujourd'hui. Donc, il ne faut pas que je prenne de risques. Voici le résultat d'une soupe au poivron. Alors, vous mettez sel poivre selon vous avez envie. Mais comme oui. ça, vous avez vu la, avec ré un la réalisation de cela. Et comme ça, on peut poursuivre. Donc, là, apéro, c'est fait. Oui. Entrée. L'entrée, c'est fait. fait. Il nous reste la bérénèse comme tu as dit, les pommes de terre mousseline et alors surtout la cuisson de la viande. Exactement. C'est parti! Alors, il nous reste 18 petites secondes. Donc là, rappelle-moi ce qui était ici dedans parce que j'ai un peu perdu le fil tellement on a fait de trucs On s'occupe à faire la béarnaise. Oui. Donc ce qu'on a fait, on a fait 20 ans, venir, on, est, on a rissolé les échalotes et les estragons avec le vinaigre de vin blanc okay. et le vin blanc. Ici, ce n'est pas trop chaud, je vois, parce que c'est 95 degrés, mais je tiens à montrer. Voilà. Les poignées ne chauffent quasiment pas, hein. tu peux voilà. voir. Je, je, voilà. je laisse ma la main dessus. Donc là, je... tu peux l'ouvrir. Il n'y a pas de couvercle ici, ici. Il y a le bouchon. Voilà. Donc okay. maintenant, on va venir à l'étape. Même... Je vais quand même montrer. Je peux Je, je t'en prie. Ça, je montre ce que ça donne. Et les pommes de terre sont cuites tout en même temps. Ça, vous avez vraiment... La synchronisation. La synchronisation. Okay. Explique-moi ce qu'on doit faire Alors, ici. L'étape suivante maintenant, c'est de venir monter la bernaise avec le beurre et les jaunes d'œufs. Donc pour ceci, on va utiliser le batteur. Donc, qu'on vient installer ici. Je te laisse mettre les jaunes d'œufs Les jaunes d'œufs, uniquement. Les jaunes okay. d'œufs pas, pas le blanc. Pas le blanc. Alors je vais quand même prendre un bol pour les, pour les séparer. Ça va être compliqué. Hop. Et on vient y ajouter le beurre également. Hop. Un petit peu d'assaisonnement. Les jaunes, hein Que les jaunes, tout à fait. Donc là, tu as mis combien de beurre J'ai mis 170 grammes. D'accord, deux échalotes. Une euh... trentaine de feuilles d'estragon. D'accord. Euh, voilà. Et quatre euh, jaunes 2 donc le 170 grammes de beurre. Et c'est ça qui va venir faire vraiment qu'elle soit euh, mousseuse. Et ça repart pour combien de temps après Pour 8 minutes, plus ou moins. En 8 minutes. En 95 degrés toujours Alors, ici, on va se mettre 70 degrés. 70 degrés, ok. En fait... Euh, je te donne des recettes, mais je suis simplement l'application. J'en ai un autre si tu veux. Pas de souci. C'est bon. Et ici, on va vraiment venir utiliser le programme Sauce. Voilà. Je viens déjà. Je l'ai déjà fait. Ici, ah, si tu as deux. Quel Il de bonus Ils sont plus petits. C'est bon. Voilà! Super! Alors, on vient remettre le couvercle et on choisit le programme. Hop! On va se mettre donc en vitesse 6. Voilà. À 70 degrés. Et pendant 8 minutes. Voilà. Tu sélectionnes et c'est parti! Oh. <rire> en plus, comme la cuve est déjà chaude, le beurre vient <rire> déjà vraiment de, de fondre comme il voilà, faut. Donc ça euh, va, Elle va eh bien. Être on top va partir top. pour les pommes de terre, je vais juste m'occuper de cela. J'arrive. Oh. Attends une seconde, oui. parce que ça on va voir quand même. Attends, je reprends ma recette. L'accélérateur, le j'ai les 20 heures, le beurre, le bouche en sorte. Et j'ai du cou. Ok. Mon batteur, mon beurre. C'est pour ça. C'est pour la mousseline Si mon lait, seule poire et muscade. C'est horrible, on met plein de trucs et on va pas... C'est pas gênant Ok Parfait. 3, 2, 1... La bernese est en train de chauffer, on la laisse faire, ça fait pas trop de bruit. On est encore pour 6 petites minutes. On va cuire la viande après ici. Oui. Ça sera un... Gros événement, parce que ça, je n'ai jamais vu. Et tu vas avoir de préparer la mousseline. Exactement. Donc, la cuisson vapeur des pommes de terre est faite. Ne pas se brûler. Non, mais tu as une petite anse qui okay. permet de pouvoir la tenir. Je vide l'eau quand même. Tu peux vider l'eau, tout à fait. Voilà, pas de souci. Sur le plan de travail, il n'y a pas de problème. Hop, on va mettre comme ceci. Voilà. Voilà. Pour la mousseline, on vient remettre le batteur. Donc, le même que pour la béarnaise. Oui. On comme. vient... Comme oui. accessoire, tu vas utiliser quoi Comme accessoire. Euh, comme ingrédient. Comme ingrédient. <rire> Les pommes de terre qu'on a cuites ensemble. Oui. Je viens mettre du beurre. Ah, merci Thomas. Le beurre. Du beurre. Okay. Un petit peu de lait. Même plus de beurre. Pour hein. le beurre c'est la... La, la vie. Le beurre c'est la vie. Je suis désolé mais ça me fait toujours penser à Caradoc dans Camelot que le, le gras c'est la vie. Mais c'est vraiment ça. Je, le beurre c'est la vie. C'est on a assez donne. Et alors, je sais pas si toi tu es, mais moi j'adore avec la noix de muscade. Oui, tout à fait. Hop, hop. Fraîchement voilà, bruit. presque. <rire> oh le bobo, <rire> s'il n'y a pas la petite noix de muscade, ça ne me... Alors ça, c'est fonction manuelle, tu vas plus faire chauffer ici. Hein? Non, je ne fais plus okay. chauffer. Ok, ah. donc ici, vitesse. Alors, vitesse, laisse-moi vérifier. Tu peux mettre en vitesse 6 pendant une minute. Le seul problème du livre de recettes, c'est qu'on n'improvise plus vraiment avec ce genre d'appareil. De, de, c'est comme on moment donné, on est, on est tellement... Euh, 6 euh, minutes, tu m'as dit. Hein. Vitesse 6 pendant une minute, s'il te plaît. J'avais strictement rien compris. Voilà, c'est qu'on est dépendant de, de, du livre de recettes, il n'y a plus d'improvisation. Hein. Tu peux toujours goûter et rectifier, hein, ici. Voilà, ici c'est parti. Pendant que ceci est en cours, il reste 50 secondes va montrer le résultat. 4 minutes 40 ici, on va démarrer l'accessoire. Parce que quand on a préparé la vidéo qu'on s'est rencontré avant, oui tu voulais quand même me parler de ce fond large qui est apparemment vraiment votre exclusivité, tout à fait, principal et surtout peut-être un, un point où, où vos concurrents ne peuvent pas venir vous chercher. C'est mm -hmm. que vous avez un plus grand fond que la plupart. Oui. Okay. Et vous savez enlever le couteau. Voilà. Et aussi avant, parce qu'on n'y a pas répondu tout à l'heure, est-ce qu'on peut tout mettre la vaisselle Oui, sauf. sauf la petite pièce que je vais te montrer tout de suite. Donc, tu as la cuve comme ceci avec le couteau mélangeur la Base du couteau mélangeur. Tu viens simplement d'éclipser le fond, ce qui te permet d'enlever cet axe. C'est la seule pièce qui ne va pas au lave-vaisselle. Ok, ça se lave euh... Au robinet, euh, à la vaisselle, <rire> à la classique. <rire> comme pour dire, celui-là il est lourd celui-là. <rire> On voit que c'est pas toi qui fais la vaisselle <rire> souvent. <rire> donc, l'accessoire fond plat, c'est ce petit bouchon qu'on vient mettre donc, dans le fond de la cuve, voilà, comme okay. ceci. Hop, la moussine est prête. On y reviendra. Hein. Et on vient donc le reclipser. Hop, hop. De manière euh, très facile, voilà. Exactement. Oui. Prise en main. Maintenant, euh, aucun risque au niveau du lave-vaisselle pour toutes ces connexions-ci. Rien du tout. C'est prévu pour. Alors privé. aussi, une, une autre petite chose. Un, un robot de ce prix-là Oui. Euh, D'un prix, on va pas dire que c'est cher parce que c'est beaucoup d'argent. Je recite toujours euh, mon copain Eric qui dit ça c'est pas cher, c'est beaucoup d'argent. Euh, je suis tout à fait d'accord. Euh, c'est pas moi qui ai dit cette expression. -là. <rire> Mais je dis ça aussi, donc oh, je suis tout à fait d'accord. <rire> pour, pour tout dire, c'est Eric Echen de chez Bouvimoto. Comme ça, vous savez tout. <rire> Comme ça, je cite bien qui m'a toujours rendu à César les expressions. Euh, c'est garanti combien de temps au niveau de la garantie de panne, tout d'abord Alors, tu as deux ans de garantie sur le produit. Garantie européenne qui est exactement. Justement... Ok, c'est voilà. normal. Deux ans. Par contre, ce que Moulinex a, c'est une garantie que pendant 10 ans, on puisse ravoir toutes les pièces détachées, que le produit en fait soit réparable. Ok, ok, mais si après 11 ans, il n'y a plus de pièces oh bah écoute, euh, je pense que le groupe SEB, c'est quand même une, une belle entité et euh, c'est oui, des produits. SEB, SEB, Kalor Tefal, Rowenta, Krups, Moulinex, Emsa, voilà, c'est un groupe. Okay. Exactement. On, a, on appelle ça groupe SEB, mais voilà, que Moulinex. Donc Moulinex fait partie. La température maximale quand on a le fond plat Je vais remontrer le fond plat oui. correctement parce que c'est quand même très, très spécial. La température maximum qu'on peut atteindre, parce que 130 degrés, tu m'as dit, en temps normal. Avec le couvercle. Okay. Et sans couvercle, tu peux aller de 135 à 150 degrés. Donc c'est ce qui va vraiment permettre de colorer ta viande. Tu veux mettre un rôti, voilà, tu peux le faire euh, avec ce fond. Alors, on va mettre chauffer ça, ça chauffe vite. C'est une chauffe-induction. Hein. Ce n'est pas une chauffe-induction, mais ça chauffe vite. Hop. Eh bien écoute, je pensais que c'était une chauffe-induction. Non. Alors, je vais mettre Thomas. un petit peu d'huile d'olive. Un mauvais point Alors, donc, avec l'accessoire fond plat, je viens... C'est là qu'elle bascule l'huile d'olive et l'huile d'olive s'étale sur le, sur le béton lissé du magasin. Oh, et on brise pendant des années. Voilà, 150 degrés et tu mets un timing. On voilà. ne peut pas démarrer une chauffe sans mettre le temps Non. Ok. Tu ne peux pas. Ok, parce que personnellement, quand je mets une poêle chauffée à la maison, je ne regarde pas forcément le temps. Hein. Oh bah Ici, écoute, on va mettre hop, 15 Alors... minutes, tu vas voir, ça va chauffer très rapidement. Ça va chauffer pendant 15 minutes Pendant Ici, voilà. Mais tu peux, au sein d'un même programme ou au sein d'une cuisson, rajouter ton temps ou le raccourcir. Donc c'est vraiment très modulable. Il n'y okay. a que tu dois, okay. tu dois mettre un, un temps de, de départ. Ça chauffe vraiment à 150 degrés ou euh... Je t'en prie, test Il <rire> faut savoir que pendant que nous tournons la vidéo ici, il y a le représentant Moulinex qui est là et qui se dit « Non, il va pas faire ça quand même !»« Il va pas oser mettre le thermomètre dans le fond. » Eh bien, si Eh bien, si parce qu'il faut être impartial, et puis c'est tout. <rire> ah, c'est du vrai inox. Ça ne se magnétise pas. du vrai inox. Tu le tiens alors. C'est parti Je pense que tu <rire> s'y pas du tout ce que je mette le thermomètre au fond de la cuve. Pendant que ça chauffe, je te propose... Qu'on s'occupe de la bernaise et de, de la mousseline. Oui, je vais juste régler la température désirée. C'est parti. On laisse ça devant la caméra comme ça, on a le test complet. Pas de souci. La bernaise. Elle est belle. J'adore <rire> <rire> le côté. Elle est magnifique. Je suis. Euh... Attends, on peut la reverser, J'ai plus de bol propre. Alors Morgane, je tiens à dire que la température à la sonde, donc ça fait. 13 dit donc ça fait moins d'une minute. Hein. Oui. Ça fait moins de deux minutes. Hein. On est déjà à 128 degrés oui. dans le fond. Chauffe rapide. Hein. donc C'est une chauffe extrêmement rapide. Et ça, je pense qu'aucun membre de chez Moulinex ne savait qu'on pouvait faire ça. Mettre une sonde Ils vont tous m'en vouloir de faire ce genre de, de phrase. Hein. Oh là là, c'est pas sympa. Non, mais c'est au moins, au moins on montre exactement euh, le, quand le job est bien fait. Alors là, la Bernaise je vais quand même la montrer dans le pot. Voilà, et on va pouvoir, Morgan va s'occuper de faire ceci, et je vais également en même temps que tu prépares cela, sortir la, sortir mousseline. la mousseline. Donc, sur une pointe du mur, on se rend compte que pour préparer un repas, il vous faut donc trois compagnons chez vous pour pouvoir sortir un repas en même temps. <rire> ou ou des personnes gros... qui vous aident à nettoyer la cuve, une ou deux cuves. Maintenant, tout à fait sérieusement... Ce que je trouve extrêmement pratique quand vous commencez à beaucoup cuisiner avec ce genre d'accessoires, peu importe la marque. On est bien d'accord? Là, je vais pas parler spécialement d'une marque en particulier. Le meilleur investissement à faire avant d'acheter les accessoires, c'est une deuxième cuve. Ça Pour permet moi, c'est une deuxième cuve et c'est ce que moi, mes, comment, mes collaboratrices et mon épouse euh, comment, conseillent très très vivement en magasin. Le premier accessoire le plus utile, c'est une deuxième cuve. Voilà. Donc ça. C'est à savoir, c'est super important. On a une mousseline ici pour un peu plus de deux personnes. Parce que je pense qu'on a quand même pas mal cuisiné, on n'aura plus trop faim. Voilà, et on va Hop. passer ceci. On va faire un petit peu de place comme ça, on va on va s'y retrouver. Hop. Ici c'est un petit, petit 7-8 kg Elle te convient Elle est magnifique, franchement. Elle est très très belle. Alors, Bernaise Mousseline, prête. On va préparer le dessert maintenant. Mais on a mis chauffé la cuve à 150 oui. degrés. Bon, les 150 degrés, en mettant une sonde dedans, on n'y est pas. C'est chaud, ok Oui. Mais par contre, c'est plus chaud sur le centre que sur l'extérieur. Que sur l'extérieur. Donc on va voir maintenant. Eh ben, c'est justement la... grâce au fond plat, c'est sur le centre qu'on va venir placer la viande. Ah bien -y. On y va C'est parti. Oui, on entend ouais. quand même que... Maintenant, est-ce que ça, si on fait ça, est-ce que le faire dans une poêle, c'est pas la même chose Ça a tout intérêt lorsque tu vas faire donc, un rôti et que tu vas venir ajouter une sauce, un, d'autres légumes par exemple, oui. et vraiment donc, que tu as besoin que ta viande ait une coloration. Donc ça t'éviterait dès lors voilà, de faire un gros morceau de viande et de faire un gigot par exemple, de devoir saisir ton gigot. Mais par contre, tu devras changer le fond quand c'est chaud. Seulement si tu veux venir mettre un couteau. Or, pour une grosse pièce, le but est de ne plus mettre le couteau. Ok, donc tu saisis dans voilà, le fond, ça. tu mets tes légumes, ton bouillon, etc. et tu laisses mijoter. Exactement. Donc c'est vraiment pour ça que... Tout à fait. Voilà. Ok. C'était pour la viande crue. Voilà, on va, va l'enlever. la retourner. On respecte les mesures d'hygiène. Ça colore quand même. Je dois dire que ça colore quand même. On va lui laisser un petit peu le temps. Combien de temps, plus ou moins, ça prend pour cuire C'est sur euh, une dizaine de minutes. Ok. Et si on passait... Au dessert Au dessert. Que... Dis-moi ce que tu as pensé pour le dessert. Alors, le but est de montrer qu'on peut également cuire un dessert aux compagnons. Oui, tout à Donc, fait. Donc, on va le préparer dans la cuve et ensuite on va venir faire... Une cuisson d'un quatre-quarts à, à la vapeur. À la vapeur. Je la coupe dedans Je t'en prie. L'accessoire qui est nécessaire pour cela Alors, tu vas en avoir... Avec... Voilà. C'est ce qui s'appelle oublier un accessoire. <rire> <rire> C'est pas grave. Déjà ça, voilà. rangé. Voilà. <rire> voilà. Tu vas avoir besoin du couteau à pétrir. Ok. Voilà. Alors, on a préparé les quatre œufs. Oui. Donc okay. tu peux venir les mettre dans la cuve. Entier. Entier. Ok, ensuite Tout ce qui est préparé, donc tu as 200 ah, tu, grammes tu, tu de mets, sucre. Tu mets tout comme ça Tu mets tout comme ça. 4 quarts. Ok, 4 quarts et cuisson vapeur. Et cuisson vapeur. Il sera pas très, pas très bien coloré ou Il sera moins coloré qu'une cuisson au four, par contre il sera beaucoup ça. plus moelleux. Tu peux y aller. Et au niveau de, des programmes qu'on met dedans Alors, je vais te dire ça tout de Recette suite. hyper compliqué. Hein. <rire> voilà, donc on a mis tout dedans, le programme à utiliser. Alors, tu viens ici te mettre en dessert pâte oui. 3 3 minutes 40 c'est tout allons-y on vient mettre après dans le moule et on va venir le faire cuire sur le vapeur externe ah Comme bien, on, on va, a on va laisser 3 minutes 40 et on va un peu observer ce qu'on a ici donc on va montrer ça à la caméra Bon, on va voir ce que ça va donner. Je t'en prie. Ok. Je vais déjà... On peut le couper comme ceci Voilà. Et alors, j'ai une petite question ici. Au niveau du nettoyage, quand ces cuves-ci sont sales, oui. comment on enlève le, le fond, comment on gratte le fond de cela Alors, tu viens le faire tremper pendant plusieurs heures de, avec du savon vaisselle et avec une petite éponge, ça part tout seul ça repart tout de suite par contre ok et eh bien nous allons tester la coupe pour voir un peu ce que ça donne parce que là il a cuit 5 bonnes minutes on va voir s'il faut le remettre ou pas l'avantage est que si c'est chaud ben, ça, va, ça va repartir assez vite ça va donc colorer ta viande et as toujours la possibilité donc de venir rajouter un jus ou des légumes on va laisser quand même Je... on le coupe peut-être un peu vite C'est un vrai multifonction. Et vous savez quoi Je vais la goûter. La bernette Non, je vais la goûter sans rien. On va tout de suite voir. La préfère plus cuite mmh. la viande est bonne ça saisit ça saisit pas uniformément mmh. et je la préfère plus marquée donc à mon avis si j'ai une petite amélioration à demander à, à moulinex là-dessus c'est de 1 un, une chauffe induction au niveau de la rabilité je préférerais et une plus belle uniformité au niveau du fond de la parce que là on le voit clairement qu'il y a une petite différence, mais ça cuit. Donc c'est un, Donc, euh, un vrai c'est un vrai multifonction, voilà. Mais on fait une critique complète et une review complète du produit. Il ne peut pas avoir que des bons que des bons points que des points positifs. Sinon, ça serait pas enfin, drôle. Il faut avoir des points aussi où on dit oh, hm, peut-être améliorer. Mais c'est comme ça pour toutes les marques. Il hein. n'y a pas. Euh... Donc dernière utilisation du compagnon pour La cette vidéo. Finale. Cuve nettoyée, eau à l'intérieur, oui, et tu mets le cuir dedans Pendant une heure. Ok, Combien de, plus, plus d'un litre d'eau quand même à ce moment-là. Tu mets plus d'un litre d'eau, oui. On se retrouve dans une petite heure avec la préparation complète et un petit résumé de tout ce qu'on a fait. Voilà, alors, euh, Morgane n'a pas attendu que le gâteau se mette à chauffer pour vous montrer, parce qu'il faut que ça refroidisse, etc. Elle a déjà préparer le cake à la vapeur. Merci beaucoup, Morgane. Ben avec plaisir. Merci pour tout ce que tu as préparé. Donc on va quand même faire un petit résumé. Est-ce que tu peux un peu nous, nous redresser le tableau Eh bien, euh, avec plaisir. Donc avec le compagnon, cet après-midi, nous avons préparé un repas complet de l'apéro au dessert. On a fait donc des petits pains bagna euh, qu'on a garnis avec les légumes qu'on a nous-mêmes râpés. On a fait des petites ravioles aux crevettes, une soupe aux poivrons. Pour le plat, on avait une mousseline, un steak et une béarnaise. Et pour le dessert, un quatre-quarts cuit à la vapeur. Et par contre, c'est... Moelleux, hein C'est très très moelleux. Hein voilà, merci beaucoup Avec pour ce tout ce que tu as préparé, Morgan. C'était vraiment extrêmement intéressant. Je pense qu'on a répondu à pratiquement toutes tes questions qu'on pouvait se poser aux gens qui avaient peut-être déjà un compagnon, qui l'avaient peut-être déjà, mais qui cherchaient une réponse. N'oubliez pas que le mode d'emploi est là, les applications sont là, notre vidéo est là pour apprendre à manipuler ce genre d'appareil au plus le plus possible. Plus de réponses sur notre site de vente en ligne ou en magasin, nos réseaux sociaux. Encore merci d'être venu, d'avoir préparé tout cela comme ça. Oh, tu m'as bien aidé ben, On a essayé, on a fait un peu le comité de cuisine. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest et également Twitter. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao